Ce qui m'a le plus aidé ici, c'est ce qu'on appelle la salle du patrimoine. C'est une salle où on peut emprunter, enfin faire sortir des magasins les, vraiment les pièces euh, rares. Il faut mettre des gants pour regarder certaines choses. Et moi, je me suis servi notamment de cette salle pour faire sortir des dessins d'artistes de vitraux. On peut les voir sur internet, euh, mais il euh, y a des choses qu'on qu préfère voir en, en vrai. Par exemple, euh, les, les dessins de vitraux que j'ai pu voir, ce qui m'intéresse, c'est les couleurs très chatoyantes qu'il y a sur le papier. Pour certains, ce pas des couleurs d'impression, c'est des couleurs, c'est peint à la main. Puis on peut voir vraiment le dessin dans toute sa grandeur, parce qu'un dessin de vitrail, ça ne se fait pas sur une petit, petite feuille à 4 c'est quand même un très grand rouleau euh, qu'on sort qui fait la longueur d'une assez grosse table. Et du coup, on peut vraiment prendre conscience en fait, de, du travail que ça a été. Voir le document, on, on se dit aussi que. Ben, il est arrivé à nous jusque-là, il a traversé en fait le temps, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, et il est quand même là et ça c'est vraiment bien de pouvoir avoir cette espèce de, de, de toucher avec l'œuvre.